C'est mon four euh, pour cuire ma porcelaine. En fait, c'est un four dans lequel on peut cuire de la poterie. Donc là, euh, c'est mon four euh, qui me permet de cuire mes décors sur porcelaine, parce que donc ce sont des décors euh, euh, qui sont très fragiles avant cuisson, qu'il faut cuire. Euh, pour permettre à la peinture de pénétrer dans la porcelaine et rendre le, la peinture indélébile. C'est un four euh, dans lequel on peut cuire du grès, de la poterie, ce qu'on veut. C'est un four en briques réfractaires. Moi, je m'en sers uniquement donc, pour, le, euh, pour le décor. C'est assez difficile de, de placer les éléments parce qu'il faut en fait, que l'air circule autour de chaque pièce. Et donc l'idée, c'est quand même d'en mettre le maximum, mais sans qu'elles se touchent euh, les unes les autres et sans qu'elles touchent la brique. Donc on remet des petits, des petits éléments comme ça euh, pour faire des, des petits trépieds et poser les, les éléments dessus. Donc après, pareil, pour que ce soit bien net, parce que s'il si reste un tout petit peu de, de poudre de porcelaine ailleurs que sur le décor, et ben une fois que ce sera cuit, euh, ce sera imprégné dans la porcelaine au mauvais endroit ça va faire une tâche donc je renettoie systématiquement mes pièces avant de les mettre et après donc je les, je les mets comme ça voilà sur des pieds les unes à côté des autres comme ça bon normalement forcément je serre bien tout au fond je reprends chaque pièce je la renétoie je la pose sur ses pieds d'équilibre, mais voilà, et donc là je, je mets un étage comme ça, je peux mettre jusqu'à quatre niveaux, donc je monte des, des niveaux avec des pieds comme ça, voilà, ce qui me permet de monter plusieurs niveaux de, de cuisson, voilà et je peux en monter jusqu'à 4 sur ce principe-là. Et après, simplement, c'est bon, bah, est un four euh, qui est programmé, euh... j'ai rentré des programmes de cuisson. En fait, la porcelaine, euh, il faut que la peinture pénètre dans l'émail. Entre 830 et 860 degrés, c'est la température de fusion de l'émail. Donc il faut atteindre cette température et le... permettre à la peinture, à la... Ouais, à l'émail d'être ramollie, à la peinture de pénétrer dedans. Donc moi, je cuis en général entre 850 et 860 selon les couleurs. Après, le truc aussi qu'il faut savoir, enfin, qu savoir ouais, c'est que selon euh, la place où on dépose les éléments dans le four, euh, les couleurs ne réagissent pas forcément pareil. Je ne connais pas suffisamment les pigments ou les choses comme ça pour savoir, mais par exemple, je sais que le gris, je ne peux pas le cuire en bas. Si je le cuis en bas, il est quasi transparent. Il faut que je le cuise en hauteur. Donc, j'ai fait des erreurs quelques fois. Maintenant, je ne les fais plus. <rire> pas celle-ci, en tout cas. Et, et donc, je sais que je m'arrange, en fait, quand je dois cuire, à me dire ça, je peux le mettre en bas, ça, il faut que je le mette en haut, ça, il faut que je fasse comme ça, comme ça, voilà.